Oh, mais mes calculs ne peuvent pas être exacts. Ça fait beaucoup trop de protéines pour un seul radis. Oh, Diane ne sera pas contente s'il y a une erreur. Où me suis-je trompé oh, trou trouve, Forelius trouve! Quoi? Mais... Ma tête fait un drôle de son tout à coup. Oh! Oh, regarde, papounette d'amour. J'ai trouvé une grosse roche qui fait un drôle de show. <rire> oh, on peut faire du chambour avec. Ouh. Oh, ma petite pépite, ce n'est pas une roche, ça. Hein? Oh non. Oh, est-ce que j'ai encore trouvé un fruit sans le savoir? <rire> eh, pas tout à fait, non. Oh! <rire> c'est un légume, alors. Et non plus. Hein? Mais ben, je ne comprends pas, d'abord. <rire> ce que tu as là, c'est une noix. Et pas n'importe laquelle. Une ah. noix de coco. Eh, regarde, je te montre. Oh! oh mais papa, je t'ai trompé. C'est pas des noix de coco. Qu'est-ce que tu me montres là? <rire> mais oui! En fait, la noix de coco est à l'intérieur de ce fruit. Le ah. fruit sèche tout autour et se recouvre de fibres brunes. Quand il est mûr, on l'ouvre et on se débarrasse de l'extérieur pour ne garder... Que la noix. Oh, l'extérieur, euh, il ne se mange pas un hein, papa. Eh bien non. Mmh. Oh, mais ça c'est dommage. Mmh. Oh, mais en attendant, je peux l'utiliser pour ma pratique de partition. Oh. Noix de coco.